une nouvelle vidéo pour euh, la récupération euh, des graines et euh, la présentation de deux tomates que je viens de récupérer donc la glacier et la prune noire donc euh, voilà je, je vous montre en fait la, la forme et la couleur donc de la glacier et la couleur et la forme de la prune noire. Donc euh, on voit qu'au niveau euh, taille c'est à peu près euh, à peu près pareil. Hein. Donc voilà il y en a une qui est un peu plus marron euh, et l'autre qui est euh, rouge classique. Euh, on va mesurer la taille. Donc j'ai un pied à coulisses euh, numérique. Donc ça va permettre de voir en hauteur et en largeur. Donc voilà on a à peu près euh, voilà 4... 40 mm donc 4 cm sur 3,7 pour euh, pour la glacier la même chose 4,2 euh, 4,2 3,6 donc ouais, c'est sensiblement la même chose hein, ça se voyait euh, donc deuxième chose on va les peser donc je vais pousser ça je mets en route la Machine, je monte la balance. Donc, la glacier fait 28 grammes et 32 grammes pour euh, la prune noire. Donc, on voit que c'est vraiment sensiblement la même chose. Donc, je vais couper en deux en sens de la hauteur la glacier. voilà pour montrer ce que ça donne et la même chose pour la prune voilà donc euh, bien sûr il restera l'épreuve du goût qui déterminera si ce sont des tomates que je vais conserver ou non donc euh, maintenant ce que je vais faire j'en profite je vous montre la récupération des graines, euh, donc c'est très simple. Hein. Je vais vous remontrer en fait ce que j'ai vu ailleurs, mais voilà, c'est ce que je trouve également la meilleure méthode. Donc moi j'ai étiqueté, euh, j'ai fait des étiquettes hein, parce que j'écris vraiment très mal. Euh, donc j'ai collé ça sur une bouteille. Donc j'ai fait trois étiquettes. La première que je colle sur la bouteille, la deuxième je vais la coller euh, sur euh, le récipient ou le sopalin sur lequel je vais faire sécher mes graines et la troisième c'est celle que je vais coller sur mon le sachet pour la conservation euh, que je vais ranger dans ma boîte donc euh, voilà donc là en fait bah, je vais essayer de récupérer vraiment un max un max de, de graines hein. vraiment je, je gratte euh, ce que je peux des deux côtés, bien sûr, euh, je ne vais pas jeter euh, les tomates euh, sur lesquelles j'ai récupéré les graines. Hein. Bien sûr, je vais les manger, il n'y a pas de souci. C'est le but du jeu. Donc voilà. Alors, quand euh, si vraiment il n'y a, a pas beaucoup, soit j'attendrai d'en avoir une autre, ou alors sinon je peux la couper encore, en faire un quart là. Voilà, parce que ça dépend comment on coupe en fait. Hein. Selon la façon dont on coupe, on tombe plus ou moins sur les poches de graines. Donc, voilà. En fait, j'essaye vraiment de récupérer les graines sur les toutes premières tomates. Celles qui sont les plus hâtives. Euh, oui. Non, là, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, je vais la laisser euh, sur le côté pendant euh, 4 ou 5 jours. J'essuie le couteau. Au cas où il restera des graines, mais bon. En principe, non, il n'y a pas de souci. Donc, donc là, pareil, il y a l'air d'en avoir un peu plus là sur, euh, sur les prunes noires. où Je l'ai mieux coupé, Enfin, j'ai eu la chance de tomber peut-être sur la partie euh, la plus belle... Euh, parti pour euh, l'ouvrir. Bon, principe, il en reste, hein, bien sûr. Je vais pas tout ramasser, mais j'essaie d'en ramasser un max, comme c'est les premières. Donc, euh, voilà. Là. Parce que là, j'ai eu la, un maximum euh, la poche de graines. Comme c'est des grosses tomates, il y en a plusieurs, donc euh, on peut vraiment s'amuser à... La la découper en petits morceaux mais voilà donc là il y en a déjà pas mal pour une première tomate donc je vais les goûter ce soir et je vous en parlerai dans, dans, dans une prochaine vidéo sur les sur les présentations de, de tomates voilà à bientôt